Salut ma Pixie Army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet que j'aime tout particulièrement, Noël Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler cadeau de Noël. Avant de commencer cette vidéo, sachez que celle-ci est sponsorisée par Ana Luisa. J'ai travaillé avec eux déjà il y a quelques semaines sur ma vidéo Dressing Tour d'ailleurs que vous avez sûrement vu sur la chaîne. Et à l'occasion du Black Friday on a décidé de retravailler ensemble puisque eh ben, ils vont faire des petits prix pour l'occasion. J'ai eu la chance de recevoir 4 nouveaux bijoux. C'est une marque que j'ai portée tout l'été et que je n'arrête pas de porter depuis. Je suis complètement accro, euh, la qualité est très jolie, les pièces sont très fines. Et surtout, c'est des rappels très discrets pour certains Disney Bound et euh, je suis juste trop fan. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu et ensuite comment les accessoiriser avant qu'on passe à la suite de la vidéo. Donc la toute première pièce sur laquelle j'ai craqué, ce sont... Ces boucles d'oreilles-ci euh, qui me font penser du coup à Jafar. Donc c'est le modèle Boa qui coûte 50 euros. J'adore la forme du bijou et je pense qu'avec un outfit noir et rouge ça va rendre trop trop bien. Et avec ceci je vais mettre du coup la bague que j'ai prise avec qui est juste ici. C'est la Rock Mini. Elle coûte 40 euros. Alors il faut savoir que moi j'ai des tout tout tout petit doigt et là pour le coup elle est parfaite parce qu'elle est réglable du coup avoir une bague pour le personnage de Jafar qui fait beaucoup de choses avec ses mains il y a son sceptre etc je trouve que c'est un très joli rappel si vous avez par exemple une broche de scarabée à mettre avec c'est juste parfait j'adore un petit bandeau dans les cheveux et c'est plié et je vais vous montrer du coup ce que ça donne pour moi un Disneybound de Jafar de si vous ne le savez certainement pas mais je suis complètement fan d'astrologie, j'adore ça et je suis gémeaux ascendant balance, balance c'est vraiment le signe astrologique qui me correspond le mieux je trouve et que j'aime le plus, c'est une paire de boucles d'oreilles qui est très fine et qui coûte 60 euros et je pense qu'en voyant cette pièce vous allez forcément deviner de qui il s'agit, euh, ça c'est mon coup de cœur ultime. Je trouve ce collier magnifique. Alors il est plus cher que les autres, c'est le collier BA, il coûte euros. c'est un collier sur deux rangées. Je l'aime tellement que vous n'avez pas idée la Pixie Army. Et donc pour moi ce collier il est absolument parfait pour représenter le docteur Facilier. C'est quand même un personnage qui est plein de magie, euh, qui a une personnalité assez forte et un style euh, quand même assez incomparable. Et je trouve que ça avec du coup bah, les boucles d'oreilles astrologie un peu magie cosmique, etc, bah ça colle vachement bien. Donc voilà pour la marque Ana Luisa, si vous craquez, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je me sentais pas de vous faire une vidéo de Noël sans vous parler d'eux, et ils ont gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo, donc un grand merci à eux, c'est pas impossible que vous les revoyez durant l'année 2021, parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi, mais aujourd'hui on se retrouve surtout pour parler de créateurs Disney, c'est un truc que j'adore faire depuis plusieurs années sur la chaîne, et cette année je vous ai trouvé des shops qui pour moi mérite vraiment, vraiment, vraiment le plus de visibilité possible. Avant de vraiment vous présenter les différents shops et les produits que j'ai reçus, je tiens à vous inviter à tous les créateurs euh, Disney ou pas qui passent dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos shops, euh, vos liens, je les ferai passer exceptionnellement. C'est une période qui est difficile pour tout le monde et je pense que si on peut serrer les coudes et acheter à des petits créateurs, ben c'est vraiment l'occasion. Ils font des produits qui sont absolument magnifiques. Pareil, n'hésitez pas si jamais vous ne commandez pas, à les suivre sur leurs réseaux sociaux, à liker, partager leur contenu à d'autres personnes, ça peut toujours les aider, et n'hésitez pas également en commentaire à leur donner un petit peu de force en leur disant à quel point vous aimez leurs produits, je pense que ça leur fera très chaud au cœur en cette période compliquée. Je parle vraiment beaucoup trop aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai plein de choses à dire, donc c'est parti, on y va Donc le premier compte dont je vais vous parler, c'est le compte Lilisbow euh, sur Instagram, et c'est une membre de la Pixie Army qui voulait justement me présenter ses créations depuis un bon bout de temps. Lilisbow, c'est une créatrice euh, de nœuds, pour les cheveux, mais elle m'a dit qu'elle s'était lancée assez récemment sur les nœuds papillons et je trouve que c'est une super idée. Je vous mets à chaque fois euh, le lien de l'Instagram ici, puisque bah, j'ai tout fait sur Instagram, donc ils sont tous un compte Instagram, mais vous aurez également les noms des shops euh, en barre d'infos si jamais vous voulez aller directement sur les boutiques. Elle me dit d'ailleurs dans son message qu'elle a failli m'envoyer un nœud mini, mais il n'y avait plus de place. Finalement je pense que tu as bien fait, ça aurait été dommage quand même Alors je trouve que les nœuds, ça fait vraiment son effet, bon déjà dans les cheveux, ça peut également le faire en nœud papillon, ça peut être sur une ceinture, et c'est un rappel très discret à des Disney Disneybound et ça permet également d'accessoiriser des coiffures, donc ça c'est plutôt cool. Donc le tout premier que je vais vous présenter c'est celui-ci qui est inspiration Noël et Mickey. Donc il est plutôt simple mais le tartan ça fait toujours son effet et je le trouve trop trop chou. Donc le deuxième c'est celui-ci pour une collection attraction, donc c'est un nœud Small World qui irait parfaitement bien avec ma robe. Je sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army mais je le trouve trop mignon. Et là on passe à mes coups de cœur ex -aequo donc le premier c'est celui-là euh, donc du coup de la bergère de Toy Story je trouve que les couleurs sont vraiment très très bien choisies elles sont très pastelles on a vraiment tout un petit détail avec la dentelle on a également celui-ci qui est donc du coup un nœud euh, fait clochette forcément vous connaissez mon amour pour fait clochette donc je ne peux qu'adorer ce nœud et le vert est absolument parfait et trop bien choisi, c'est pas euh, trop plein de fanfreluches donc du coup c'est facile à porter au quotidien et ils sont de très belle qualité, franchement j'adore et le petit dernier c'est celui-là, euh, du coup, de Vanellope des Mondes de Ralph. Donc après avoir eu un nœud comme ça, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas faire le personnage en Disneybound. Et même si on regarde là, on a du coup le contour de la médaille et j'adore. Et c'est là qu'on voit que les produits sont faits par des fans de Disney parce que un tel niveau de détail, on peut pas l'espérer euh, sur des produits assez classiques. Donc voilà, si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à acheter chez elle. Euh, c'est une fille qui est absolument adorable, qui répond vraiment gentiment aux messages et je pense que c'est le cadeau parfait pour un fan ou une fan de Disney Bound. Et en parlant de Disney Bound, je vais donc vous parler de Marine Poppins qui a un shop assez particulier pour le coup. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur donc elle m'a envoyé plusieurs choses qu'elle propose. La première chose, c'est une ceinture. Il faut savoir que je ne savais pas du tout ce qu'elle allait m'envoyer. Elle m'a fait la surprise et je la trouve trop mignonne. Elle est trop chou. J'adore la petite boucle, j'adore le mini-lourçon et j'avais jamais vu ce genre de produit. Donc je sais qu'elle a différentes tailles. Pour les ceintures, mais elle a également différentes tailles. Pour les masques, c'est un cadeau de circonstance, euh, ne nous mentons pas. Donc de ce côté-là, on a un imprimé Noël qui est de saison, et de l'autre, on a Winnie euh, Bourson. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est trop classe du coup d'avoir un personnage euh, sur un masque et d'avoir le rappel sur la ceinture. Même sur une robe toute classique blanche, par exemple, ça rendrait trop bien. Ou même sur un jean en vrai, le masque se présente comme ça, je vais l'essayer devant vous. Bon, je vais très clairement pas le garder, mais vous voyez, il est parfaitement adapté à mon visage. C'est incroyable, j'adore, il est vraiment trop bien fait, je l'avais pas essayé avant la vidéo et je suis vraiment convaincue. Mais elle propose également un autre article que j'avais jamais vu nulle part et je trouve ça génial. Je ne l'ai pas essayé encore mais j'ai beaucoup trop hâte. Ce sont des bandanas pour animaux. Donc les masques, elle les propose en 4 tailles, enfant, S, M et L. Pour ceux-ci, c'est pareil. Donc moi j'ai une taille S puisque c'est pour un chat, mais elle me précisait qu'elle avait également M, L et XL pour les chiens en sachant que XL c'est vraiment pour les gros pépères. Et donc, elle m'en a envoyé deux, celui-ci, avec un motif qui est trop trop mignon, et un de Noël. Ce qui veut dire que je vais donc pouvoir lui faire porter pendant que notre famille sera là, si on peut fêter Noël croisons les doigts, euh, ce qui serait vraiment trop drôle. Je vais aller chercher Clochette, et nous allons lui faire essayer ceci. Donc voici ce que ça donne sur Clochette, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, mes mères. Coucou Tu dis bonjour Ouais, tu te demandes ce que tu fais là encore. Hein. <rire> du coup, je pense qu'elle va pas le supporter très longtemps, mais ça lui va plutôt bien, je sens que ça lui sert pas le coup et que ça la gêne pas. Et euh, elle est trop chou. <rire> voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Marine Poppins sur ses réseaux sociaux et euh, à lui acheter des petites choses. Je sais qu'elle a vraiment des modèles qui sont très originaux. Elle a un style qui est très à elle. Donc si vraiment vous craquez pour son univers, vraiment foncez. Alors là, je vais vous parler d'un shop que j'ai personnellement testé et approuvé. Donc c'est pas un shop qui vient d'Instagram pour le coup, ça vient de Facebook, donc elle a un profil qui s'appelle Sylvie Crapaud. avec deux animateurs si jamais vous voulez la retrouver, et en fait c'est une créatrice qui fait des masques. Donc euh, j'en avais déjà acheté cet été euh, parce que je craquais sur ce qu'elle faisait, ils sont pas très chers, ils sont vendus 7€ pièce si ma mémoire est bonne, donc ça reste des tarifs qui sont assez raisonnables, elle a... Plein de tissus différents et la qualité est vraiment très très bonne. Donc elle a eu la gentillesse de m'en faire 4 pour que je vous les présente aujourd'hui. Je les ai pas sortis de leur écrin mais je voulais aussi vous les montrer comme ça. Comme vous pouvez le voir à chaque fois ils sont dans une pochette plastifiée qu'elle fait elle-même. Donc moi ce que je fais c'est que je coupe le bout et qu'ensuite eh ben, j'utilise cette pochette pour la transporter dans mon sac à main avec moi et je trouve ça trop pratique donc ce sont des masques qui sont réutilisables et qui sont vraiment très épais le premier c'est celui-ci Couvre le motif vraiment magnifique donc c'est inspiré des parcs américains bien sûr le second c'est celui-ci euh, sur Coco et ce que j'aime c'est le détail à l'arrière euh, du fait que ce soit doublé en rose je trouve ça trop mignon le troisième c'est celui-ci euh, d'Alice au pays des merveilles en bleu vert, euh, très estival mais vraiment très très joli. Et le quatrième, c'est celui-là de Bambi. Alors ce sont des masques que vous pouvez utiliser à Disneyland notamment, avec un outfit de personnage, mais que vous pouvez utiliser également au quotidien. Euh, moi ce que j'aime bien faire pour me rassurer, c'est mettre un masque chirurgical et par-dessus je mets des masques fantaisie euh, de créateurs, etc. J'ai vraiment confiance en ce qu'elle fait, euh, parce que je les trouve vraiment robustes, pas très chères. Euh, et surtout elle a du stock de nouveaux tissus qui arrivent très régulièrement, elle les envoie très vite, enfin vraiment c'est un shop que je vous recommande à 100%. Donc euh, n'hésitez pas, et c'est vrai que c'est un cadeau de circonstance, genre on met ça dans une jolie boîte et on offre plusieurs masques aux couleurs des personnages préférés, je trouve que c'est une super idée cadeau. Alors à présent je vais vous parler d'un shop à part entière, la Pixie Army. Jusque là je vous ai parlé de produits assez spécifiques, mais euh, il faut que je vous parle des filles d'Art of Box Shop. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais je trouve qu'elles ont beaucoup évolué depuis et la qualité de leurs produits est absolument dingue. Pour des prix qui sont raisonnables, et d'ailleurs, elles m'ont fait un code. Vous avez le code pixi 15 qui vous offre 15% sur toutes leurs boutiques sans minimum d'achat, euh, en sachant que leurs prix sont déjà très raisonnables, donc n'hésitez pas à la Pixie Army. Et elles m'ont fait du coup un melting pot de tous leurs produits. Elles m'ont notamment envoyé leur collection de cartes de Noël. Moi, je trouve que c'est une super idée, ne serait-ce que d'en acheter et d'en écrire aux gens que vous aimez. C'est une attention qui se perd avec le temps, et pourtant. Euh, bah moi je suis super contente d'avoir des cartes à la maison de mes amis, de ma famille Je sais que ma mère le fait absolument tous les ans Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une jolie lettre manuscrite écrite à l'occasion des fêtes de fin d'année Donc elles ont sorti 4 designs Celui-ci est mon préféré absolu Avec les petits pains d'épices Mickey On a celui-ci des Aristochats Celle-ci euh, de Lady Et celle-là du petit Mickey Mais regardez-moi sa bouille, sont trop... elle est trop mignonne sa petite tête Elles m'ont envoyé également quelques petits autocollants et c'est bien qu'elle m'ait envoyé tout ça en vrai parce que ça me permet de me rendre compte un peu de la richesse de leur univers et de vous le présenter ici. Aurore, on a Simba, Adembo, Cendrillon et son prince. Alors la petite tête du petit Simba, c'est trop mignon. Et pareil, c'est tout bête mais les autocollants, c'est une petite attention qui fait toujours plaisir si vous n'avez pas trop de sous pour offrir un cadeau à quelqu'un. Genre des autocollants ça peut se coller sur une coque de téléphone, sur un ordinateur, sur une valise même. Et c'est bête, hein, vraiment, c'est un tout petit détail, mais ça, une boîte de chocolat, et ça fait déjà un joli cadeau. Elles m'ont également envoyé un petit badge, puisque bah, elles en font également sur leur boutique. Donc là, on en a un de fait clochette. <rire> tout le monde sait que c'est un de mes personnages préférés en même temps. Et alors, elles ont sorti une collection de symboles euh, qui sont vraiment magnifiques aux couleurs des héros Disney. Et ils ont un niveau de finition et de beauté qui est incroyable. Tonton Pixie l'a d'ailleurs vraiment validé, je pense qu'il va me voler ce modèle. Donc, de ce que je sais, elles propose pins et, et porte-clés via des kits starter, donc derrière il y a même la signature, et donc elles m'ont envoyé surtout des pins, parce qu'elles savent que c'est ce que je préfère, je pense, mais euh, du coup j'ai eu la chance de recevoir deux porte-clés, donc celui-ci, et celui-ci qui est trop mignon, qui est tout petit, donc n'oubliez pas que si vous craquez euh, sur certains modèles, ils sont également disponibles sous ce format-là, donc là on a la fiole de Cusco, elle est trop belle et j'aime trop le fait qu'ils aient mis les détails en doré plutôt qu'en noir. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose et leurs produits sont, sont fabuleux, faut le dire. Moi je bouge déjà sur la collection des Magic Symbols, donc il y a de grandes chances que euh, je craque. Donc elles m'ont mis différents pins, donc elles m'ont mis la collection Magic Symbols mais aussi d'autres donc dans les magiques symboles on a celui-ci à mon avis Xavier tu vas craquer te connaissant si tu passes par ici on a également celui-ci de la rose de la belle et la bête et il est tellement bien fait c'est une curie et celui-ci de la boussole Pocahontas je n'ai jamais vu un aussi beau modèle avec tous les détails il est mais tellement soigné et tellement beau vraiment la Pixie Army si vous aimez les pins ou si vous connaissez quelqu'un qui aime les pins c'est vraiment un cadeau incroyable et donc il m'en reste trois petits à vous montrer qui sont parfaits on a celui-ci avec les oiseaux de cendrillon et il va totalement avec la majorité des looks que je peux faire euh, sur le personnage on a également celui-ci d'Oliver et compagnie j'adore Oliver et je trouve que les petites fleurs c'est un super rappel et enfin le petit dernier forcément vous vous en doutez je l'adore il s'agit donc de Izma avec sa potion et il y a un petit cœur dessus c'est trop trop chou je suis vraiment contente de pouvoir parler de vous aujourd'hui et franchement j'étais toute émue parce que bah, je sais quand même que c'est des créations, des créateurs que j'ai eu la chance de recevoir et il y en a vraiment beaucoup donc merci Et d'ailleurs un grand merci de façon globale à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo et il en reste, croyez-moi On est vraiment sur une longue vidéo aujourd'hui mais ça me fait vraiment trop plaisir Alors la prochaine c'est du Disney mais du Disney subtil c'est-à-dire que on n'est pas sur du personnage Disney qui va être mis dessus mais c'est un shop de bougies qui s'appelle Merveille Berries, ça appartient à une membre de ma communauté, qui fait elle-même ses bougies et ses brumes d'intérieur. Il y a également des petits sachets de thé qui sont vendus sur sa boutique, que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Mais je trouve qu'il y a tout un univers déjà quand on rentre sur son shop, et ça me fait beaucoup penser au DLH. Pour moi, c'est totalement cet esprit-là. Donc c'est pas du Disney pur, les bougies s'appellent pas Aladdin et Jasmine par exemple, mais on a des senteurs qui peuvent un peu rappeler le parc. On a un packaging qui rappelle totalement bah, l'esprit du DLH, et ça sent divinement bon et du coup j'avoue que j'ai fait une petite exception en me disant ce shop il faut quand même que je le présente c'est pas autant Disney que les autres mais je pense qu'elle mérite sa visibilité tout était soigneusement emballé les packagings sont très jolis donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le packaging de la bougie je lui ai dit ce que j'aimais en termes d'odeur et du coup elle m'a fabriqué un peu la bougie de mes rêves et vous avez un bijou à l'intérieur donc ce sont des pierres euh, moi ma pierre préférée c'est le quartz rose ça a toujours été, donc du coup elle en a mis une dans ma bougie je ne l'ai pas encore fait brûler, je me suis dit que j'allais être sage et vous attendre. Mais elle sent divinement bon et c'est une bougie au caramel. <rire> Incroyable Donc ça sent vraiment le caramel. Et c'est une bougie qui a été fabriquée en France, avec de la cire d'origine végétale. Enfin, qui a été faite avec plein d'amour et qui est très respectueux de l'environnement et que je peux que vous encourager à acheter. Et avec ceci, elle m'a également offerte la brume parfumée sans alcool. Euh, comme vous pouvez le voir, elle a été fabriquée à Paris également. Donc on a un packaging en carton qui est recyclable du coup. Avec la brume qui est juste ici. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Je pense que sur des habits ou dans mon placard, ce genre de choses ça collera très très bien. Alors c'est une créatrice euh, qui développe petit à petit son univers qui fait de plus en plus de produits et je pense que c'est vraiment une créatrice à suivre il s'agit de Charlie Maid, c'est une créatrice qui fait principalement des produits badges sur le parc notamment et sur les attractions, en tout cas moi c'est la collection que j'ai préférée parmi toutes mais je sais qu'elle se lance dans d'autres produits donc vraiment aller y jeter un oeil et j'ai trouvé que ces designs étaient vraiment très jolis pareil les badges c'est tout bête, c'est une petite attention mais ça fait toujours plaisir et donc moi j'ai reçu ces deux là donc le premier c'est Fantasyland je lui ai laissé le choix honnêtement euh, pour le deuxième batch que je vais vous montrer juste après mais ce que j'aime en fait c'est euh, cette idée de plan du parc qu'elle a totalement remanié et son Instagram est d'ailleurs une vraie petite merveille elle a vraiment une identité visuelle qui est forte et à laquelle je suis très sensible j'avoue, où on a toutes les attractions qu'on aime qui sont répertoriées et assez joliment disposée, ce qui est quand même pas évident. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a fait vraiment tous les lands, c'est-à-dire que vous avez même Main Street. Bon, moi j'ai choisi Fantasyland, bien évidemment. Mais quand même, il y en a quand même de très jolis, avec vraiment des univers qui sont canons. Et le deuxième, comme je le disais, je suis laissé le choix, parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient, que je trouvais magnifiques. On dirait vraiment un design officiel du parc, hein. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan. Donc on a notamment le design de l'attraction, qui est parfait, mais on a également une petite phrase à l'effigie du film... Et euh, le nom de l'attraction et bah, l'ouverture de l'attraction. Et j'adore le concept. Et je trouve que c'est une artiste très très prometteuse. Donc vraiment à suivre de très près la army. En parlant également de créateurs à suivre. Bon, ils le sont tous. Mais celle-ci aussi a vraiment beaucoup de talent à mes yeux. Il s'agit du Graphisme by Elise. C'est euh, un compte Instagram qui fait des illustrations euh, sur les films qu'on aime tous. Et je trouve là encore qu'une illustration c'est un super cadeau. Là ce sont des petites affiches, donc en plus vous pouvez les offrir directement dans un cadre à la personne à qui vous avez envie de faire ce cadeau. Donc il y en a différentes, moi j'ai eu la chance d'en choisir deux du coup. La première c'est Ratatouille et j'adore en fait l'idée d'avoir voilà cette petite silhouette avec à l'intérieur euh, un peu de, du décor stylisé du film. Donc là on a Ratatouille en bleu et derrière on a Peter Pan. <rire> Elle est trop trop belle, je la trouve magnifique. Bon vous connaissez mon amour pour les deux étoiles, c'est à la fois... Euh, Disney mais également subtil. C'est-à-dire que si on est face à un fan qui veut pas que ce soit trop estampillé Disney et qui ait des touches discrètes dans son appartement. Bah c'est clairement la créatrice qu'il vous faut. Le, là encore, l'envoi était très soigné, euh, très rapide. La créatrice est vraiment adorable, donc euh, n'hésitez pas à commander la pixie army. Je vais également vous parler d'un shop que j'avais repéré depuis assez longtemps grâce à mon ami Bulle de Meat, euh, qui lui commande régulièrement des oreilles. Il s'agit de Kelly Pocket. J'ai eu un coup de cœur sur euh, son univers qui est vraiment très joli, très pastel, très doux. Euh, ses oreilles sont très belles et à des prix assez abordables et alors moi j'ai eu la chance d'avoir une commande personnalisée elle m'a offert ces oreilles là euh, qui sont donc sur le thème de Noël il s'agit des outfits euh, de Mickey et Minnie alors bon vous savez que moi et Minnie c'est pas la grande joie mais <rire> le fait que ce soit juste sa tenue et honnêtement je ne peux pas dire que Minnie n'est pas bien habillée j'ai adoré je trouve qu'il y a un niveau de détail euh, un niveau sur les tissus elles sont magnifiques ces oreilles il n'y a rien à en dire d'ailleurs je vais les mettre pour la fin de la vidéo elles sont assez légères, alors que pourtant, franchement, elles sont pleines de détails. Et je les trouve vraiment très très belles. Donc n'hésitez pas à lui commander un modèle, euh, si le cœur vous en dit. Elle fait également des commandes personnalisées. Après, c'est vrai qu'avec la période de Noël, bah je pense que forcément, elle doit avoir plus de demandes. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message directement. Je sais qu'elle a un Etsy avec différents modèles également disponibles. Mais c'est une créatrice de d'oreilles qui a vraiment euh, des doigts de fée. Donc euh, n'hésitez pas, en tout cas, à lui commander. Kelly, vraiment, merci pour ce modèle qui est parfait euh, J'aurais même pas imaginé avoir un aussi joli modèle honnêtement, donc euh, un grand grand merci à toi, elles sont magnifiques. Alors ça c'est un shop qui a un univers qui est très différent encore une fois, et c'est ce que je trouve assez cool dans les créateurs que je vous présente aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc elle fait différentes choses sur son shop, il s'agit du shop de Morgane, euh, qui m'a d'ailleurs été recommandé par pas mal de membres de la Pixie Army sur Instagram, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent sûrement. Elle fait des créations que je trouve très jolies, donc elle m'a offert une paire d'oreilles, vous voyez juste là. Ça vous montre un petit peu qu'elle est capable de faire plusieurs choses. Mais moi, je dois admettre de mon côté que j'ai surtout eu un coup de cœur pour cette gamme-ci. Elle fait des oreilles. Alors, je sais pas dans quelle matière c'est fait, honnêtement. Euh, ça m'intrigue beaucoup, d'ailleurs. J'adore la matière. Et en fait, vous voyez, c'est des modèles qui sont assez minimalistes. Donc là, on a un porte clé Mais je sais qu'elle fait également des oreilles et des modèles qui peuvent s'accrocher euh, sur les murs que je trouve très jolis. Donc, elle vous demande de choisir les différentes couleurs. Moi, je lui ai laissé le choix, donc voilà. Inspiration Fantasia. Elle a différents modèles, différentes formes, mais je trouve qu'elle a un univers qui est bien à elle. C'est-à-dire que ce qu'elle nous propose ici, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Donc vraiment, un grand bravo à toi et euh, je suis super heureuse de posséder l'une de tes créations. Et enfin, je termine par un dernier shop euh, qui, comment dire, m'a pourri gâté, alors là c'est pareil, c'est-à-dire quand j'ai été la contacter, je l'ai contactée parce que j'ai aimé tout son univers et pas juste un type de produit. Donc c'est un univers qui est très girly, qui est très rose, très mignon, plein de douceur, c'est un peu un bonbon. Et c'est le caillou magique. J'ai été époustouflée parce que j'avais jamais eu la chance d'avoir euh, certains de ces produits entre les mains. Je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, ça va y aller les commandes. Et alors elle m'a offert une paire d'oreilles euh, puisqu'elle en propose notamment sur son shop. Donc celles-ci, ce sont euh, des oreilles là-haut, elles sont sublimes, vraiment. J'adore le détail avec les perles autour. Enfin vous le savez, j'adore les oreilles, donc forcément c'est pas très étonnant. Mais elles sont trop trop belles. Vraiment un petit bijou ces oreilles. Elle m'a également envoyé quelques-uns de ses prints. Donc on a celui-ci d'Oliver et compagnie. Celui-là du Chat Shaya. Les petites huîtres, elles sont trop mignonnes. Le lapin d'Alice au pays des Merveilles. Là j'ai également Dina. Oh le petit bébé. Il est trop chou Et on a également des marque-pages. Donc là encore, le petit cadeau tout bête mais qui fait trop plaisir. Genre vous offrez par exemple un Twisted Tail et vous lui offrez également un petit marque-page pour aller avec. Donc là, j'ai eu Mulan, l'Otso et le Satcheshire. Ils sont trop trop chou. Là encore, elle a une pâte qui est vraiment bien à elle mais qui est si jolie. Elle m'a offert également quelques badges. Celui-là de Berlioz. J'ai eu deux petits Simba, un petit Stitch, Gus... Et le chat de le Et alors la dernière petite chose, et clairement j'ai pas du tout été insensible, ce sont les pins qu'elle m'a offert. Donc le premier qu'elle m'a offert c'est celui-ci, qui est de là-haut, et c'est quand même assez rare qu'on en ait. En plus il y a les bébés de Kevin, et si je suis pas trop mignon. Et les deux autres étaient dans des paquets de soie comme ça, qui sont trop jolis. Enfin moi personnellement j'avais jamais vu ça chez un créateur. Donc on a deux petits pins, que là pour le coup j'ai choisi donc je sais ce que c'est. Le premier c'est Bruni. Mais il est trop beau, il est trop trop beau. Et le deuxième, c'est Pascal. Et j'avais jamais vu un aussi joli pin's de Pascal, donc je suis trop trop contente. Et je sais déjà comment je vais le porter. <rire> il est magnifique. Enfin voilà ma Pixie Army pour cette longue, très longue vidéo euh, sur les créateurs, mais il méritait vraiment. N'hésitez pas à me mettre également dans les commentaires si vous, vous avez des shops de prédilection. Un petit peu de pub, ça ne fait jamais de mal. Euh, N'hésitez pas également à aller faire un tour sur Ana Luisa et à commander avec mon code promo si le cœur vous en dit. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous, j'ai plus de salive. Alors en scène post-générique, je vais vous parler de plusieurs créateurs que je n'ai pas là sous les yeux aujourd'hui, euh, que je peux pas vous présenter les produits en physique, mais pour lesquels j'ai eu des vrais coups de cœur et qui, je pense, méritent d'être partagés. La première, c'est Lynn, dont je vous mets l'Instagram juste ici parce que impossible pour moi de dire son nom. C'est une gentille créatrice qui m'a envoyé des masques. C'est la première à le faire d'ailleurs et ils sont géniaux ces masques, donc elle en a beaucoup de, plein de modèles. Et ils sont très fins et très légers, donc ce sont des produits euh, qui, je pense, plairont à plus d'un. En plus de ça, ils sont réglables puisqu'elles n'attachent pas les, euh, les ficelles, donc vous pouvez régler en fonction de la hauteur de votre visage, ce que je trouve très pratique. Ces produits sont très abordables, Elle reçoit également plein de tissus, donc n'hésitez pas à commander chez elle si le cœur vous en dit. Au niveau des oreilles, je voulais également vous parler de Clix. DPLT, désolée c'est très dur à dire donc c'est une créatrice d'oreilles qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps et elle a un univers qui est très très beau elle a notamment lancé quelques modèles de Noël qui sont magnifiques si vous craquez, moi j'ai eu un coup de cœur pour euh, ces petites oreilles euh, de tic et tac, et eh bien n'hésitez pas à la Pixie Army parce que ce qu'elle fait est vraiment très joli voilà, plein de bisous et joyeux Noël avec un peu d'avance <musique>